Bonjour les gens, avec la bataille, votre objectif est de poster toutes les cartes du jeu en main. La bataille se joue avec un jeu de 54 ou de 32 cartes. Si vous jouez avec un jeu de 54 cartes, vous pensez à enlever les deux jokers. Les cartes sont rangées par ordre de valeur, du 2 à l'as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Bien sûr, si vous jouez avec un jeu de 32 cartes, vous commencez coup 7. A la bataille, on ne s'occupe pas des couleurs en rouge et noir. De toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. Donc le 10, quel que soit le 10, sera toujours supérieure à n'importe quelle valeur de 9. Après avoir mélangé votre jeu, un joueur distribue l'intégralité des cartes en deux paquets. Chaque joueur prend son paquet de cartes sans le regarder et pose un tas devant lui avec les cartes face cachée. Chacun des joueurs retourne simultanément la première carte de leur paquet. On compare la valeur des deux cartes et celui qui est la plus grande les remporte et les met sous son paquet. Le jeu continue. À un moment, si les deux joueurs ont la même valeur de carte, c'est la bataille. Chaque joueur met une carte face cachée et retourne la carte suivante. C'est la valeur de la dernière carte jouée qui va décider qui l'emporte à cette manche. Donc là, la dame est supérieure au 7, donc là, le joueur garde toutes les cartes, il peut montrer les cartes qu'il a gagnées, qu'il a cachée, et il remet tout ça sous sa pioche. Lors d'une bataille, si la carte suivante retournée fait encore bataille, eh bien, on répète l'opération jusqu'à ce que les personnes soient départagées. Là, l'as est plus grand que le valet. Donc c'est ce joueur-là qui récupère toutes les cartes. Il les met sous son paquet. La partie se termine quand un joueur a sa possession toutes les cartes du jeu. Et dans ce cas-là, il est déclaré vainqueur. Petite variante lors d'une bataille. Ne pas poser de cartes enfin, face cachée, mais directement résoudre avec la carte face visible. Autre variante pour éviter les inégalités lors de la distribution, en fait, vous séparez les cartes par couleur, rouge et noire. Après, vous remélangez. Cela permettra une répartition homogène des cartes et évitera qu'un joueur ait les quatre as. Toujours sur le même principe, si vous jouez à 4, vous pouvez toujours répartir les cartes par couleur, pique, cœur, trèfle et on distribue un tas chacun comme ça, chacun a un as, un roi, etc. Les mêmes principes à la fin, on remélange et comme ça vous avez votre quatre tas pour vos quatre joueurs. Voilà, c'était la vidéo de la bataille, maintenant vous êtes prêt à jouer.